Bonjour, je m'appelle Marina, je suis couturière et je fais ce métier depuis une trentaine d'années. Quand on arrive le matin, ben, on va voir notre poste, on regarde ce qu'on a à faire, on a des fiches suiveuses. Les fiches suiveuses, en fait, c'est des fiches où il y a le produit fini. Si c'est un rideau, un voilage, un plaid, un gage sommier, c'est écrit ce que c'est. Puis ensuite, ben, on prépare la machine, on la règle pour le tissu qu'on va avoir, on met le fil de la couleur du, du tissu, puis bon, après on commence à travailler. Personnellement, j'ai appris au tas, comme on dit, mais il y a des formations, il y a des écoles pour de couture, bien sûr, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour devenir un bon couturier. Dans notre métier, c'est bien de faire de l'alternance parce qu'on apprend plein de choses et petit à petit, ça complète ce que l'on apprend à l'école en fait. Quand on, on est sur place, on voit les mouvements, on voit les gestes qu'il y a à faire et ça aide beaucoup. J'ai travaillé dans, dans plusieurs secteurs, habillement, euh, la médicale aussi. Et maintenant, je suis dans l'ameublement. C'est des bases différentes, hein. il y a beaucoup de variétés, et on apprend tous les jours. On commence par faire des ourlets euh, tout à fait simples, puis continue par des fermetures éclair, puis bon, les finitions, etc. On commence couturière, puis ensuite on peut tout à fait commencer à apprendre à d'autres personnes, et ensuite devenir responsable d'atelier ou euh, chef des personnel. Les petites victoires du quotidien, bah, c'est en fait commencer un produit à la base, euh, un bout de tissu euh, sans forme et puis arriver à faire un beau produit fini. On fait des produits qui vont dans les hôtels et on est fiers parce que souvent on a des photos, euh, des produits posés. Sans nous, bah, les vêtements, l'ameublement, les, tout ce qu'on crée en couture, bah, ça n'existerait pas. Il manquerait quelque chose <rire>